Bienvenue dans cet épisode numéro 7 de Stage 1 Où nous allons parler aujourd'hui de Rayman contre les lapins crétins Donc euh, développé par Ubisoft <rire> Par Ubisoft, vous venez de le voir Donc euh, section la langue Donc français Donc c'est un jeu euh, Un jeu assez comique hein. C'est plutôt euh, C'est plutôt des, un jeu dans lequel vous pouvez être des mini-jeux pour vous amuser C'est euh, euh, voilà. Ça sort un peu des styles euh, De jeux traditionnels donc allez, on va faire le mode histoire, je vais continuer. Euh, alors changement, tac c'est peut-être un peu long. Allez, Sylvanus, j'ai commencé, je suis à 0%, mais, mais au moins je pas la cinématique d'intro parce que euh, elle était un peu longue. Allez. Donc nous, voici, on a été capturé par des lapins hein, crétins, alors qu'on était avec nos amis en train de pique niquer. Et, euh, et nous, voici, dans l'arène, euh, le jeu commence ici. Et il faut se rendre dans les portes, dans les portes, dans les portes. On va, on va y aller, façon hein, il faut... Euh, il faut toutes les tester. Il faut en réussir 3, Donc on va, on va voir pour l'instant. Donc c'est des mini jeux. Donc là, le mini jeu, voilà, il faut, il faut que je lance une vache. Donc vous voyez déjà le style un peu où je lance une vache en tournant ma souris et dès que je clique ça la lance. Alors, j'avais joué il y a très longtemps. C'est vrai que c'est assez, c'est assez énorme. Voilà. Allez, 3, voilà. Hein, donc on va essayer Alors, tournons la souris On tourne, on tourne Allez, allez, allez C'est un lancer de marteau sauf que bon, euh, c'est des vaches <rire> Je sais pas si y'a Voilà, raté Je sais pas si a une distance minimum mais Ça sert à du tout Voilà, réessaye. Alors, on va réessayer Donc je sais pas On doit revoir la cinématique. Euh, allez, allez. On va essayer une deuxième fois, donc on a allez. Je suis pas trop nul, on devrait y arriver, mais c'est vrai que Faut bien cliquer au bon moment, hein. Allez, allez. J'ai pas vu si on pouvait jouer. Allez, je... allez, allez. Ah là, je ralentis. Je fais les... Ouais, et bah c'est pas encore ça, les gens. On va essayer une dernière fois, sinon on ira on ira à une autre porte. Là. Parce que à chaque porte il y a un mini-jeu. Donc voilà, on s'en jamais. S'il y en a une, qu'on n'y arrive pas, on essaye de Allez, ah, on va ouais, y arriver cette fois. Allez, déjà j'en sport, j'en sport, j'en sport. Voilà. La pauvre vache. Est-ce que, est que ça a suffi Est-ce que ça a suffi oui. Voilà Donc on a, on a un mini-jeu Alors voilà, on ressort victorieux de l'arène Enfin de la porte plutôt, Parce qu'on est toujours dans l'arène Voilà Ah ils sont contents Donc voilà le but c'est de retourner euh, à l'endroit le, La ventouse avec euh, la main Donc il faut réussir 3 mini-jeux Sur les 4 euh, Minimum donc, euh, et ça ouvrira la, la grande porte qui est au milieu. Donc voilà, hein, hein, hein, il faut que je cours avec un cadeau. Il faut que je cours. Ça c'est le c'est la bombe dans le cadeau. Normalement si je me rappelle bien. Alors faut aller là-bas, avec un cadeau. Il y a une bombe. Bon bah on va essayer. Alors ils avaient montré la souris et le clavier donc on va essayer de la souris de haut en bas Ah, c'est la merde Allez, de haut en bas, de haut en bas, allez vas-y, vas-y Ah Ouais ça va, ça va, ça va, ça va, ça va ça va. Ah non il ralentit putain Bon, on va changer de technique, on va faire avec le clavier Ah bah c'est beaucoup mieux Ah <rire> ça va, que c'est que mieux tiens Le contrôle gauche et contrôle droit Et boum! Ah. Ah. <rire> Vive l'humour de, de Rayman! Voilà, on a gagné la deuxième. On prend sort. Elle est plus qu'une. On va voir la main qui se tourne normalement. Voilà, ils sont pas contents. Ouais. Ah, il y a encore un. On va, on va prendre un au pif, hein. de toute façon, je ne sais plus du tout ce que c'est. On va essayer celui-là. Ok alors mange comme quatre hein, hein, hein. voilà en gros va falloir qu'on dessine ah oui je me rappelle ça c'est vrai il faut falloir qu'on dessine il va apparaître une silhouette avec des traits euh, enfin un tracé de une silhouette d'un voilà, un manger on va dire de la nourriture voilà il faut qu'on trace le plus près possible du trait et on a ah, plus plus on trace près plus on a des points le temps c'est la bougie qui est en train de fondre à gauche ah, Il euh... ah, mange une balle de tennis, hein. De, enfin, de, bah de tennis, de... De baseball, ouais, bien, alors une saucisse. Ouais, je sais pas quel score faut faire en... Pendant le temps, je sais pas du tout. On va essayer... On peut pas bien faire plus vite, hein, parce que... Le, le stylo bouge. C'est quelque chose de, de dingue, je bouge tout seul c'est pas du tout stable allez hop hop hop hop hop ça va être le dernier celui là je pense la bougie la bougie la bougie la bougie allez allez voilà donc là voilà la bougie s'éteint c'est fini très élégant. voilà, voilà. <rire> il y a un bug ils ont oublié de rallumer la lumière sur le générique là voilà donc on ressort. Donc là normalement la main devrait se tourner dans le bon sens. Ouais, je suis pas, content. Je suis pas content du tout. Voilà, donc on peut passer. La grille s'ouvre. Et là c'est, on va le dire, euh, on va appeler ça un, un boss, parce que plus on va, plus on va passer de ce niveau-là. Quand on aura fini le boss, on aura quatre nouvelles portes. Avec, euh, avec la suite euh, de nouvelles épreuves un peu plus dures, euh, un boss évidemment plus dur. Et le but pour l'instant c'est de collectionner les ventouses. Vous verrez après, vous allez voir. Donc voilà, donc là il bah, va falloir que je tire sur des gens, sur des lapins. Les lapins ont un faible pour les ventouses. Tout est dans, tout est dans le titre. Hein. Allez. On va y aller. Donc il faut libérer oui apparemment <rire> il voilà, faut libérer et on a plein de lapins crétins pas gentil on va essayer de nous en empêcher on va donc faut leur tirer dessus on a des vies en haut on doit avoir euh, des points voilà, des points euh, au dessus des ventouses à, à droite pour recharger je que je sorte de l'écran donc j'ai 5 ventouses 4 ventouses quand je, quand je recharge voilà, j'en ai 5 lui, il en faut deux. Pour oh, la lapins crétin, vous allez voir, euh, les lapins crétins, il y en a plein. Il va y avoir des colorés. Euh. Je me souviens, il y a des cowboys. les cowboys, on les voit là. Et, euh, vous allez voir, il y en a plein. Voilà, le spirit là. Donc. Ouais, un shérif. Allez, je suis y avec le masque. Et on avance hein, tout seul. Hein. C'est le, le jeu qui avance. Hein. Je suis juste de pas de pas trop faire. Euh, ah merde. Il ouais, y en a qui vous saute dessus. Alors il y en a qui vont arriver plus vite que l'autre. Ah il m'a tiré. Ah le fort. Euh, ouais. Réflexe de tirer sur le missile. Ah, je suis... ah, Ah, il faut, voilà. On les tue ceux-là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça D'accord. <rire> ok, le mec qui apparaît derrière. Hop. Ah, indien C'est indien. Ah, il est en train. Hop. On va pas y arriver. Il est un peu long, ce niveau, voilà, euh, hop. une tribu d'indiens qui me fonce dessus. Oulala. Là là. Ah là, elle là, faut, faut rechercher recharger très vite. Là, que, là, ils arrivent. Elle va tout dans Voilà. Voilà. Hey, Oulala, là là là, qu'est-ce arrive <rire> Ils arrivent un peu de partout. Shit, hein. Où j'ai les, les triples ventouses Oulala. Oh. Encore plus vite hein. Ah Ah, j'ai une pièce de vie là. On va voilà. récupérer des, des cœurs. J'ai pas fait attention aux autres caisses j'aurais reste j'aurais dû taper dedans. Alors. Ouais. Ouais. Allez euh, J'avais bien dit qu'il serait toutes les couleurs. Et voici ouais, les ouais, ouais, peu... Euh, Je trouve que c'est un peu long quand même. un Joli score parce que je pense qu'on peut, peut en rater ou quoi il y a un score, je sais pas du tout. Et voici mon ami, il est libéré. Voilà, j'ai réussi donc cette épreuve. Astuce, il peut te servir de bouclier. Ah, oui, d'accord, avec le clic, on pouvait les garder, hein... on pouvait les attraper. Voilà, je ressors vainqueur de l'épreuve. Voilà, la ventouse se décroche et on va me la donner. Il a gagné une ventouse faisant un bon usage. Donc c'est un peu se foutre de la gueule en fait. Hein. Parce que je vois mal ce qu'on pourrait faire d'une ventouse. Sauf que vous allez voir que. Donc là il s'en va, il va nous rapporter notre ventouse. Parce qu'on l'a gagné, hein Voilà, 82. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que ça doit peut nous servir à nous échapper du jeu. Donc là, je vais pas le montrer parce que c'est un peu long. Mais dans la, dans la prison, il y a une fenêtre, en fait, et, euh, et vous allez pouvoir vous échapper. Et comme elle est, en fait, euh, c'est une fenêtre qui est en hauteur, et bien vous allez pouvoir, euh, avec les ventous, construire un, un escalier. Bon, voilà la fin de cette vidéo. Par ailleurs, je m'excuse de mon rhume inopiné d'aujourd'hui. Vous avez dû m'entendre renifler, ça doit être soulange. je sais très bien. Et euh, j'ai pas pu faire autrement. je Toutes les deux secondes, je, je dois renifler ou moucher. Ça, ça aurait pas été mieux. Donc je vous remercie d'avoir euh, regardé cette vidéo et puis euh, et puis n'hésitez pas à commenter. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner. Et puis à la prochaine.